MINI-AFFIRMATION Bienvenue à MINI-AFFIRMATION. Ici, on se donne des compliments. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une affirmation? Une affirmation, c'est un compliment que tu te donnes à toi-même. On essaie ensemble? On inspire. Et on expire. Allez! On dit à voix haute, j'ai beaucoup d'amis qui m'aiment. Plus fort. J'ai beaucoup d'amis qui m'aiment. Encore plus fort. J'ai beaucoup d'amis qui m'aiment. Là, on le dit plus doucement. J'ai beaucoup d'amis qui m'aiment. Encore plus doucement. J'ai beaucoup d'amis qui m'aiment. On chuchote. J'ai beaucoup d'amis qui m'aiment. Maintenant, on va le dire dans notre tête. Encore une fois. Une dernière fois. Ça fait du bien les affirmations, hein? Allez, passe une belle journée. À la prochaine!